C'est quoi ton exercice Je travaille les doigts là aujourd'hui. Ah ouais. Tout séparé. Doigts, orteils, pieds, chibre. Faut tout séparer tout. Du split Tout. Bizarre le split. Bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on va vous dire euh, oh. la différence. -ce qui se passe. Oh, je suis bien. La différence entre le PPL et le Speed. Lequel choisir Qui Lequel est le Pourquoi meilleur Pourquoi faire Pour ah. quand <rire> Après cette vidéo vous allez savoir quel programme est fait pour vous et donc le split hein Là on a un pro split vous le savez <rire> moi je suis plus pro PPL Moi j'ai un gros je... split J'utilise quand même le split c'est pas mal et je vais vous dire pourquoi on les appelle ceux qui font que du split on est des gym bro Hey GT split. Déjà on va définir le, le split c'est simple c'est un muscle par jour Maximum deux ça dépend tu peux faire pectrice c'est le sens où. Voilà par exemple on va faire lundi pec mardi dos mercredi jambes jeudi épaule et vendredi bras ouais. vous voulez vous pouvez placer les bras euh, un petit peu avec les pelles un petit peu avec le dos alors que pour le PPL que tu en, en gros c'est push pull leg. pour ceux qui sont pas anglais je voilà. sais on en a un il n'y a pas très anglais juste... depuis Valorant il y a un petit peu il touche un peu long je je suis suis easy je c'est bon, on bro. insupportable. Nous sommes stupés. En gros, ça veut dire pouce, tir, jambe. Voilà. Push, pull, leg. Après, repos et on recommence. C'est ça. Il y en a, qui font pas de repos. Si on, push, pull, leg. Push, pull, leg. Push, pull, leg. Push, pull, leg. Ouais, et à le un, un, un moment, tu te rends ouais. en l'air. À moins que es chargé. Et là, tu peux enchaîner à bloc. Je le faisais pendant une période. Ça ah. m'étonne pas. <rire> tous y croire. Bah oui ils vont y croire On va commencer par défendre le PPL Parce que pour moi c'est le meilleur programme Ténati Pourquoi Parce que okay. bah déjà on n'est pas bodybuilder Donc à quoi ça sert de s'attarder sur des exercices de finition Comme les bras, les triceps euh, Qui vont être engagés sur le bench sur le rowing. En gros, ce qui est bien avec le PPL, c'est ouais, qu'on va pouvoir parfait. travailler des gros exercices, tout ce qui est polyarticulaire, mm -hmm. euh, qui vont nous permettre de travailler de l'ensemble du corps. Okay. Et on aura un plus gros volume d'entraînement parce qu'on va travailler deux fois les pecs, deux fois le dos, deux fois les jambes. Je t'ai dit, c'est rien de ça, C'est des exercices de finition. Tu as un point faible bras, tu fais comment Voilà. Par contre, moi j'étais avantagé, hein. j'ai pas de point faible bras, pas de point faible voilà. que les volets, ça, mais le je m'en sens mais pour ceux qui ont un point faible euh, bras ou épaules, t'es dans la merde. Le mieux, c'est quand même de faire du split. Après, ça dépend. Tu peux commencer par les épaules sur ton PPL si t'as vraiment un voilà. gros point fort. PPL. Après, on peut toujours s'organiser pour justement corriger les points faibles fait. avec le, le PPL. Mais c'est vrai que dans un premier temps, partir sur un split et une fois qu'on est un peu plus confirmé, partir sur un PPL. Moi, je vais te dire mon avis à moi sur le PPL déjà, parce que je vois que toi, tu veux le défendre. Donc, moi, je vais ah, dire ce que moi j'en pense. J'ai essayé le PPL. J'en ai fait pendant un mois. Et en fait, je faisais push-pull leg, push-pull repos. Push-pou, leg, push-pou, repos. Je faisais pas deux fois les jambes. Moi, je préfère faire une grande séance, je me défonçais les cuisses, tranquille une fois semaine. Le premier truc qui m'a posé problème quand j'ai fait ce PPL là, c'est d'un mois, système nerveux, H6. fini. Mais quand je te dis fini, je me levais, je savais que j'allais à la, la salle, j'étais dégoûté. Je me disais, j'ai pas envie d'aller à la, la salle. Et ça, c'est l'inconvénient du PPL, il, est, il demande beaucoup d'énergie à votre cerveau, hein. et c'est pour ça que la récupération, elle est importante. Donc quand vous dit push, pull, leg, repos, ouais, repos, prenez-le. Le Parce que sinon, vous allez arriver vite à saturation, Massive. au bout d'un mois, vos perfs, elles vont, elles vont descendre, donc, qui et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. En général, c'est c'est au niveau de la récupération. Ça moi, je préconiserais push, pull, leg, repos, push, pull, leg, repos, et tous les un mois, pour un mois et demi, tu prends plusieurs jours de repos d'affilée, genre tu prends deux jours. Pour être sûr que tu as bien récupéré Ou faire une semaine de délod sur un ouais. PPL C'est largement euh, faisable Moi, l'astuce que je m'en place Je suis le seul Ça s'appelle le dopage J'alterne entre le PPL et le split ah, En fait, peux. je vais faire une semaine de PPL Donc je fais push, pull, leg Pas de repos Push, pull, leg Ça au moins, ça ne me décale pas mes journées Parce que quand vous faites push, pull, leg, repos à un moment donné, vous allez ouais, décaler, vous allez devoir faire vos séances le week-end et moi le week-end j'aime bien être avec madame Pour ne pas décaler ça, je ne prends pas de repos sur mon PPL mais je vous l'ai dit juste avant, ça nique la récupération Ça que Et Ça vraiment, le système voilà. nerveux Du coup, quand je sens que mon corps il montre que bah, ma, mes charges baissent euh, j'ai moins de motivation à aller en salle c'est que là j'ai vraiment besoin d'un repos et à ce moment-là, soit je prends un jour de repos le mercredi soit j'enchaîne avec séance épaule, séance bois J'ai deux jours de repos le week-end ouais, Et là, cette semaine, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris repos hier et là, je vais faire épaule et samedi bras. Tu vois, c'est le Ça week va. et je vais me lever pour aller faire les bras. C'est ce vraiment en okay. 45 minutes, 50 minutes, c'est plié, c'est facile. Astuce, coach, dit Joe, les gars, n'hésitez pas à essayer, c'est top. C'est une bonne astuce. Ouais. Maintenant, astuce, coach, mousse Honnêtement, déjà, moi, si je dois faire du PPL, ce que je ferais, c'est genre en PPL, tu ne mets pas de soulevé de terre. Parce que je ne peux pas faire du squat, développer couché. Du soulevé de terre trois fois par semaine. C'est euh, Deux fois par semaine. Tu vas me dire, tu fais push, développer couché en lourd, pull, soulevé de terre, leg, squat en lourd, push, développé couché lourd. Poule, cool. les en lourd et squat euh, ah, encore. Moi, je fais ah, une séance hypertrophie, une ah, séance voilà. force. C'est ça que je préconise. Et euh, j'écarte la séance dos de la séance jambes. Je commence ouais. par le terre dans ma séance dos. Le mardi j'ai les pectoraux et le mercredi j'ai euh, les jambes. Au oh, moins ouais. les lombaires qui sont sollicités sur ma séance dos, je ne les sens pas sur ma séance jambes. Une fois par semaine en fait, les gros exercices genre le squat, si vous faites deux fois les jambes, faites du squat une fois par semaine. Nerveusement tu prends trop cher deadlift une fois par semaine pour bon, développer voilà. le coucher ça va si tu le fais une fois en lourd une fois en léger ça va c'est pas le plus nerveux en fait tu fais push to leg tu prends un, sur ta séance push tu fais quoi 3 exo polyarticulaires 4 max en très lourd le dernier je dirais et 2-3 exos de finition quoi. de toute façon les gars tout ça on, on, vous... Vous... on le le... vous le vend sur fitnessfusion.fr <rire> <rire> ça tombe bien déjà c'est pas ça que j'allais dire la vie de ma mère on vous le vend mais moi je vous le dis <rire> on vous le donne gratuitement à partir de septembre on passe à 3 vidéos par semaine et on vous montrera comment on s'entraîne donc mais vous allez voir du PPL vous allez voir du split, mais mais on donnera ne pas. Vous même. Non, on donnera pas tant de repos ni à la pétition non ça ne changera rien, ça ne sert à rien, de, vous entraîner. de toute façon ne vous entraînez pas comme nous ça ne sert à rien, on a tous des morphologies différentes, on a tous des prédispositions différentes vous allez faire les mêmes séances que par exemple Jijo, moi je sais qu'il y a des séances à lui je ne peux pas faire parce qu'il y a des exercices qui ne sont pas adaptés, ah, ça et être inversement je, par exemple lui au squat il est comme moi, il a des problèmes de mobilité Sauf que lui c'est mobilité de hanche, moi de mobilité de cheville. Voilà. Du coup on essaie de mettre d'autres exercices alors que vous peut-être que le squat ça irait très bien. Mais ça on vous le dira quand ça sortira. Donc les gars, septembre, abonnez-vous, activez la cloche. Il y a des grosses séances qui vont sortir. Moi, si on va faire des vidéos entraînement, je vais faire mes jambes, ils vont me copier. Ça veut dire que je vais avoir des mecs sauter dans des cri comme des criquets dans toutes les voilà. séances <rire> <'est ça> <rire> ah, En ce moment il fait une prépa basket, les gars. Donc il euh, va pas falloir faire comme <rire> Va pas falloir faire comme moi. Moi si j'ai continué de m'entraîner en split c'est parce que j'ai un problème de Et les épaules, si je veux les isoler, j'ai pas ah, le choix. Okay. Je suis obligé de faire une séance épaule la proprement parler. Plus rajouter de l'épaule après ma séance pectoraux, voire des fois dans les séances dos, je fais des sur latérales en très léger à la fin pour envoyer du sang dans les épaules. Pour moi, il n'y a rien de mieux voilà. que le split pour attraper un peu plus. Pour moi, je suis d'accord avec Pimousse. Le meilleur programme pour lui, pas pour vous, pour lui, c'est le split. Il n'y a pas photo. Moi, le split, je l'utilise en récupération en fait. En fait, j'ai pas envie de ne pas m'entraîner. Du coup, je vais aller faire quand même une séance épaule, une séance bras. Alors que pour moi, ce n'est pas utile parce que je les ai en point fort. Pas vraiment donc, besoin d'être travaillé. Trapèze. Bon. <rire> C'est difficile à défendre au bout d'un moment. Du coup, <rire> on, ben, je m'en sers en tant que récupération. Mais c'est pas optimal pour progresser hein. en vrai. Le mieux, c'est je m'arrête une journée ouais. dans, mon, dans mon PPL et je reprends sur mon PPL. Bon, mais ça, c'est quand même une méthode intéressante. Voilà, parce que j'aime bien m'entraîner et je pas m'entraîner le dimanche. Et, en fait, ça. et pareil, si vous faites de la force, PPL, il faut oublier. PPM je... c'est pour l'hypertrophie Tu fais une séance force oui. mais, mais c'est pas du tout optimal, pas optimal. Tu pas pourras progresser tout. plus vite avec oui. un split Parce que tu auras une semaine pour récupérer Et ton système nerveux ne sera pas fatigué Parce que tu vas t'entraîner 5 oui. fois dans la semaine Sur un split tu fais une séance jambes, tu vas faire du squat en l'eau Une séance d'eau, tu vas faire du deadlift en l'eau Une séance pec, où tu vas faire du squat en l'eau plus tard dans la semaine, tu pourras même recaler un jour où tu fais squat, bench, deadlift sur le même jour. Si votre objectif c'est la force, même le split en soi c'est pas optimal. Ouais, il faut un programme force. Il faut un programme de, de, de power. Donc c'est pour ça que moi je tolère euh, les, les programmes force en PPL parce que pour nous on, on a toujours cet objectif de bodybuilding et pas de, de power. Alors, que ce soit le split ou le PPL, PPL, ne prenez aucun des deux. Prenez un programme sur fitnessfusion.fr, c'est le mieux. Ouais, de toute façon, <rire> on s'occupe de tout les gars Tous les liens importants sont en description n'oublie pas le petit like De vous abonner si ce n'est pas encore on fait On lâche un commentaire Et un petit commentaire, le petit FF C'était Fitness Fusion de la FF Vous étiez en présence de Pimous et Didio Force et Fun